Pour pouvoir attirer une femme, il est extrêmement important de savoir comment fonctionne l'esprit féminin. Les mecs, réveillez-vous Vous ne savez toujours pas comment séduire une femme C'est pourquoi aujourd'hui je viens vers toi pour te dire toute la vérité sur la psychologie féminine. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le prochain contenu qui vous aidera à devenir votre meilleure version de vous-même. Allez c'est parti tout d'abord vous devez comprendre que il y a deux énergies qui s'opposent. L'énergie masculine est virtuelle, rationnelle, directe et concentrée. Les hommes sont beaucoup plus visuels que les femmes. Si une femme est belle alors l'homme est tout de suite attiré. L'énergie féminine est dispersée, créative, émotionnelle et très intuitive. Les femmes ont leur vie gérée par les émotions. Vous pouvez être plus beau que Brad Pitt, George Clooney Leonardo DiCaprio, si vous n'arrivez pas à attirer une femme, alors c'est cuit. C'est comme le yin et yang, le plus et le moins, c'est biologique. Bon là vous voyez que vous êtes loin de connaître la psychologie féminine. Les hommes et les femmes sont comme deux pôles, deux aimants, deux énergies différentes qui s'attirent et en même temps se complètent. Notre société a évolué, mais tout que nous avons imprimé dans notre ADN vient d'un support psychologique et biologique qui provient de milliers d'années là où l'être humain vivait dans la nature, nous pouvons alors dire que la nature de l'homme et de la femme reste la même, l'homme est programmé pour fournir et protéger la femme et sa progéniture, et la femme est chargée de créer la vie et les liens affectifs. C'est pourquoi les femmes les plus féminines sont plus attirées par les hommes les plus masculins. Notez que tous les hommes ont une certaine énergie féminine et, et vice versa. Certaines femmes sont plus féminines que d'autres, et certains hommes sont plus masculins que d'autres. Il faut quand même faire attention car la technologie et la société peuvent nous influencer dans cette grande découverte qui est le monde des femmes. Voici deux exemples de comment fonctionne la psychologie féminine. À la radio il y a une chanson de Céline Dion qui parle d'amour, qui vous dit que vous ne pouvez pas vivre sans votre âme sœur. Ensuite à la télévision il a ce film romantique avec Julia Robert dans lequel cet homme sacrifie tout pour être avec la femme dont il est amoureuse. Les histoires sont des choses que pourront séduire une femme. Mais plus tu es éloigné de la réalité, moins tu auras de chances que ça marche. Les femmes ne recherchent pas les hommes serviables et amicaux. 100% des femmes cherchent la protection de se sentir aimée et désirée. Nous l'avons déjà évoqué, les femmes sont très émotives, il faut parler, raconter, être drôle, être fort physiquement et mentalement. Lui plaire est le facteur clé, si vous arrivez à éveiller ses émotions tu seras un homme comblé. Elle n'aime pas ce genre d'homme faible, qui est toujours derrière elle, à ne pas savoir quoi faire. Je tiens à préciser que c'est toi que doit attirer une femme. Attirer une femme dans votre vie n'est rien de plus que des résultats sociaux et biologiques, c'est la nature humaine, les hommes et les femmes s'attirent entre eux. Pour ceux qui ne croient pas qu'il suffit de beaucoup d'argent ou être une belle personne pour avoir n'importe quelle femme ou homme, sachez ceci, vous ne serez jamais heureux dans votre vie. L'attirance est la chose la plus importante chez une personne. Grâce à votre statut financier et social, vous allez attirer beaucoup de gens, mais la personne que vous aimez ne sera pas avec vous. Les émotions sont à l'intérieur de chacun. La joie, c'est juste aimer ta vie. Nous avons toujours notre binôme quelque part dans ce monde, et un jour ou l'autre nous serons heureux à jamais. Être heureux est le rêve de milliers des personnes dans le monde, la femme ou l'homme de votre vie devrait toujours être le résultat d'une vie intéressante, jamais une fin en soi. Même ta vie est le reflet de toi-même, Deviens plus fort et meilleur, la vie est courte, profite du présent pour préparer un futur, sans oublier le passé.